C'est pour dire que d'abord les communes ne sont pas toutes seules, qu'on doit être solidaire et que si on n'est pas solidaire, on sera perdant. Et sur toutes les questions, c'est comme ça. Toutes les questions politiques, quand il n'y a pas de solidarité, on part perdant. Et aujourd'hui, quand on ne fait pas confiance à la scène, c'est qu'on se part perdant. Et moi, c'est comme ça que je m'entends. C'est parce qu'en fait, je vous demande de nous accorder confiance sur le travail qu'on va conduire. On n'est pas là en train de dénaturer. On entend tout ce que vous dites, les hauteurs, les machins, les distances, et tout ça. On est obligé. Enfin, ce qu'on propose, c'est de le construire ensemble. Et c'est ça qu'on qu on a proposé. C'est ça, sur... ça qu'on a proposé. Et moi, ce que j'ai proposé, c'est que pour éviter que soit Velotte part tout seul, mm -hmm. en plus Velotte il ne verra pas. C'est facile de les mettre à Velotte. Oui, c'est très facile. Eh bien, si, si on n'avait pas pris soin de créer la scène, ben c'est ce qui serait passé. Et je vous assure que je suis allée voir des maires pour les retenir. C'est certain que je n'ai pas réussi à retenir. Je ne voulais pas vous couper. Et c'est comme ça, si oui. vous voulez. Et Cette scène, elle a été créée par les élus, pour les élus. Et c'est en ce sens qu'on vous demande de nous accorder confiance. Après, on est là et on sera là pour vous écouter. Parce que ce que vous avez dit, vous avez dit des choses sensées. Moi je le comprends, je le conçois, que ce soit pas trop proche d'une habitation, que ce soit pas trop haut. Et c'est en ce sens qu'on doit le faire euh, main dans la main et qu'aujourd'hui on vit sur ce territoire.